Et t'aimerais bah, moins t'énerver. Et du coup, c'est une question que l'on va poser. Mais Pierre, qu'est-ce qu'on fait là pour les athlètes euh, qui s'énervent quand, quand ils font des erreurs Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire Alors, j'aime pas dire qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire, mais je vais quand même te donner quelques points. Le premier point déjà que j'aimerais te donner, c'est un, hein, C'est cool, <rire> c'est top en fait. C'est bien si l'athlète s'énerve, si l'athlète est frustré. Pourquoi Parce que ça veut dire que ça, ça lui tient à cœur et qu'il s'engage. Et que s'il en avait rien à faire de rien à faire, bah, finalement, c'est que ce ne serait peut-être pas si important euh, pour, pour lui euh, de ne pas y arriver. Donc, le premier point, c'est OK, ce n'est pas si grave en fait. C'est bien, s'il si s'énerve, bah, tant mieux. Ça veut dire que tu es investi dans ton sport. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que bah, parfois, euh, trop s'énerver, ça peut être contre-productif. Et du coup, bah, regarde en fait à chaque fois, vois que cette erreur n'est pas une erreur cette erreur est juste un apprentissage pour devenir meilleur c'est à dire que si à chaque fois que tu perçois que tu as fait une erreur tu es capable de te dire ok quels sont tous les bénéfices bénéfices bénéfices bénéfices pour moi d'avoir fait cette erreur et que tu es capable de remettre en question tu verras que bah finalement c'est cool que j'ai fait cette erreur parce que grâce à ça bah, je peux avancer et je peux m'améliorer pourquoi parce que pour t'améliorer tu dois tout le temps avoir un décalage constant entre qui tu es aujourd'hui et là où, où tu as envie d'aller demain demain et le décalage entre le point A et le point B, bah, c'est comme s'il y avait une, un, une route, un chemin et tu vas voir que l'erreur que tu as faite n'est pas à travers de ton chemin mais elle est simplement sur ton chemin. Donc c'était naturel de la faire pour en gros télécharger l'apprentissage que tu devais euh, télécharger et pouvoir développer de nouvelles compétences. Donc quand tu fais des erreurs, sois content de les faire, ça veut dire que tu es en train d'avancer. Le troisième point, ce serait d'arriver à... Transformer ta colère en détermination. La colère et la détermination, c'est très, très, très proche comme comme ressenti, comme émotion. Sauf qu'il y en a une qui va être basée sur une peur, donc la colère, et la détermination qui va être basée sur j'ai envie de faire mieux. Et donc, quand tu ressens que tu as de la colère, bah ok, au lieu d'avoir la colère en mode ah, j'ai peur de pas y arriver, transforme-la en détermination de je vais tout donner pour y arriver. Et ensuite, le quatrième point, c'est de dire que euh, bah. « Dès que tu auras réussi ton objectif d'aujourd'hui, demain tu en auras un de plus en plus complexe. » Par exemple, j'avais une sportive, et là je pense à deux, en, à deux sportives en prenant l'exemple, qui sont entrées dans le programme pour atteindre leur objectif. Elles l'ont atteint, et moi directement, j'aurais dit « Non mais regardez les inconvénients, les filles, quand vous allez arriver à votre objectif. »« Ah non, non il n'y en a pas. » Et du coup, j'aurais euh, fait l'exercice « Ok, regardez les inconvénients. » Et derrière, « Ah bah oui, ça va être quoi Challenge next level. » C'est-à-dire que maintenant qu'elles avaient atteint leur objectif, elles en voulaient encore plus, et il se passe quoi Boum Nouveau niveau de complexité et du coup il y a des nouveaux inconvénients qu'ils n'avaient pas vus jusqu'ici. Il y en a certains c'est arrivé devant un juge au niveau national alors qu'avant c'était au niveau régional. Donc il y a un nouveau niveau de complexité à valider. Et là c'est pareil en fait. C'est une fois qu'on a capté le truc qu'on est en train d'avancer. Il y a des challenges qui arrivent une fois qu'on a réussi le challenge. Donc on va faire des erreurs qui sont naturelles mais ces erreurs là sont nécessaires pour apprendre de plus en plus devenir quelqu'un de plus en plus compétent par exemple, une fois que j'ai euh, réussi cette étape là boum, je vais être promu entre guillemets au, à l'autre étape, où là je vais avoir de nouveaux challenges, un niveau de complexité supérieure et donc des nouvelles erreurs que je vais faire et qui sont naturelles parce qu'ils font partie du chemin donc voilà pour cette vidéo, j'espère que, que ça va vraiment t'aider à, à voir que 1, bah, as le droit de t'énerver pendant tes erreurs euh, quand tu fais des erreurs et deux de voir que des erreurs ne sont pas